Si mon fin croise ton simé, si ma tombe amourée ça t'est pas à calculer. Comment il est la réunion, c'est Tijan Aujourd'hui, nous voit Sky2B et Morgane sur la musique. Mo demande-toi pardon ou mi demande à ou pardon. Donc, mauricien, créole rayonnée mélangée. Donc, c'est une musique que j'ai chantée en cover ici, sur le petit i ici. Donc, clique dessus si tu n'as pas vu, je te laisse aller le voir. Ou si, clique sur le lien en description, c'est pareil. Touche même un arôme. <rire> Allez, Wally Donc, c'est une musique avec trois notes tournées en boucle. Le La mineur, le Fa et le Sol. Comme peut de plus ou moins. Ah si, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et d'activer la petite cloche à côté pour savoir quand est-ce que ça sort mes prochains tutos pour savoir quand est-ce que sont mes prochains tutos donc abonne-toi active la petite cloche et comme d'habitude <rire> nous commence après l'intro ok donc les notes bien sûr, ici les notes le la mineur Ensuite le Fa, donc le Fa et le Sol. Ok, voilà pour les notes. La rythmique bas au oh, bas au oh, bas. Ba, bas, au bas, ba bas, au bas, au bas, au bas, nous dans l'obscurité, bas, la notre nous dans l'obscurité, Demande à ou pardon, si nous t'es la rencontrer Si ma tombe a ça t'est pas calculé Moi-même l'ami m'y pis, si le destin il s'arrale à nous Dans un sentier cassé, ou faites plaisir nous détruire Au mieux où ça va, au mieux où ça va, allez refaire ton vie Laisse-toi aller dans l'espérance, toujours un haine l'autre pour faire toi rire. Demande à ou pardon, si nous deux la rencontrer. Le fa, si ma tombe amoureuse, ça t'est pas calculé. Alors part celui-là, moi-même l'ami connais pas. si le destin il s'arrête à nous. Dans un sentier cassé, pour faire plaire, nous détruire. Si ça dit nous dire il plaît. Fa, sol, Mania, casse-toi. Si -toi mal commencée, malgré nous rêves ensemble, tout nos souvenir va rester gravés les passages Vaut mieux où ça va Vaut mieux où ça va Vaut mieux où ça va Donc il commence sur le Fa Le passage où il fait Mon l amour n'a pas fini Pareil, il commence sur le Fa Voilà Et pour finir Sur le La mineur Donc toujours en boucle les notes. Mon l amour n'a pas fini Pour continuer à grandir de fait, une famille Sans réaliser Rêve un peut-être sera réel Si j'en dis Nous si y plaît, C'est pas cause moi Ni à cause toi L'histoire mal commencée, Malgré nos rêves ensemble De nos souvenirs va réserver. Passer, faut oublier. Laisse-toi aller à fait de la vie. Passer, il faut oublier. On va rester tout le temps dans mon pensée. Ok. Marandin, film, Donc il commence sur le La mineur. Marandin, film, n'a plus la fin. Ça t'écrase une fois. La lumière y est claire, mi est clair, pas moins. Fa. Parce que mon amour fondé, il déforme son la loi. Sol, la. M'y essaye oublier qu'un notre Kafrin. Le la. Le l'amour. le Sol. Qui te peut faire en moi. Et le la mineur. Donc pareil. C'est la même chose, la même boucle, mais il commence sur le fa. Et on gratte une fois. Et puis il est reparti, euh, le petit couplet. Euh. Demande-toi pardon, si mon fin croise ton si mais si ma tombe amoureuse, ça t'est pas un esprit. Moi-même m'a pas connaît, si ça la route la poi mène-nous dans l'obscurité. Venez nous de l'âme Ah ben voilà le tuto se termine Merci d'avoir regardé jusqu'au bout Abonne-toi à ma chaîne Active la petite cloche pour les prochains tutos Mets un petit pouce bleu si a fait plaisir ou regarde la vidéo jusqu'au bout <rire> N'hésite pas à commenter De laisser un petit commentaire en bas en dessous Si tu t'as pas vu mon dernier cover Je te laisse aller le voir sur le lien ici Ou sur le lien en description Si n'es pas abonné je t'invite à t'abonner à ma chaîne Et d'activer la petite cloche Pour les prochains tutos je suis sur Instagram et Facebook également. Donc n'hésite pas à aller t'abonner aussi. On se retrouve pour un prochain tuto, mon bande. Porte à bien. Doubo